Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment avoir de bonnes notes en classe. Dans cette vidéo, on ne va pas développer les causes qui amènent l'élève ou l'étudiant de ne pas parvenir à avoir de bonnes notes. Mais on va juste se limiter sur comment améliorer ses capacités pour aller de l'avant dans les études. Donc c'est parti La concentration, c'est un élément essentiel pour acquérir du savoir dans n'importe quel domaine. Pourquoi Avant de répondre à cette question, on va définir ce qu'est la concentration d'abord C'est le fait de projeter ou d'occuper toute son attention sur un fait Cela peut être un match de football, un combat de lutte etc Alors l'état de celui qui se concentre bien sur son cours Est semblable à l'état de celui qui contemple une chose Un paysage, une image etc Et celui qui contemple médite, réfléchit, avance et s'arrête dans sa réflexion Et pourquoi il avance et s'arrête dans sa réflexion Il avance parce que son chemin est clair, il comprend Et il s'arrête car son chemin est obscur il y a quelque chose qui le bloque. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de marcher sur une route. Et tout à coup, vous voyez un bâton sur votre chemin qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous allez faire Quelques-uns diront, nous allons marcher au-dessus du bâton. Et d'autres diront, nous allons changer de chemin. Et voilà la bonne réponse. On va enlever le bâton et continuer notre chemin pour nous. Et pour ceux qui viendront après nous. Ou bien, si on en est incapable, nous allons demander de l'aide jusqu'à ce qu'on en trouve. Ce que je veux dire par là est que, sur le chemin du savoir, il ne faut rien négliger. Parce que, si on néglige un seul détail, cela peut se répercuter sur ce qui s'en suivra durant notre cursus scolaire. Par exemple, un élève qui ne comprend pas son cours et ne pose pas de questions, et continue comme ça durant tout son cursus scolaire. Vous voyez les difficultés qu'il éprouve dans les concours et autres, parce qu'il a accumulé de nombreuses lacunes qu'il n'a pas pu résoudre. Et c'est ce qui est malheureux. Donc pour éviter cela, ayez l'habitude de se concentrer en classe et de poser des questions si vous ne comprenez pas. Voilà les fruits de la concentration. Que celui qui cherche à évoluer dans ses études ait l'habitude d'en goûter régulièrement. Ce qui empêche de se concentrer en classe. Il y a deux choses qui vous empêchent de se concentrer. Votre smartphone et un ami qui ne veut pas apprendre. Donc soyez avec celui qui vous aide à atteindre vos objectifs et de délaisser les futilités jusqu'aux sortis des classes. Faites vos exercices. Les exercices que vous donnez les professeurs constituent un entraînement qui vous permettra de tester vous-même vos atouts et vos faiblesses avant le jour des évaluations. Donc ayez l'habitude de faire vos exercices. Faire des recherches concernant les leçons au programme. Un bon élève ne se limite jamais sur ce que son prof lui apprend. Il doit être ouvert, vigoureux et assidu dans la recherche. Et après avoir bien compris un cours, il est mieux de méditer sur son contenu. Cela va vous permettre d'approfondir et d'élargir vos connaissances de dépasser le superflu. Car plus on médite, plus on découvre de nouvelles choses. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous laisser, je voudrais partager avec vous ces précieux conseils. Respectez vos professeurs et vos parents qui font beaucoup de sacrifices pour que vous réussissiez dans les études. Et sachez que l'homme est élevé au meilleur des rangs que par le savoir. Autrement dit, il est au-dessus de toutes les créatures que par la sagesse. Donc ouvrons d'en acquérir le maximum. Merci, à la prochaine.